Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en ce moment à Bruxelles, un petit voyage pour voir ma maman, et je voudrais revenir sur la dernière vidéo que j'ai publiée dans laquelle je vous expliquais donc le taux de réussite élevé qu'on doit viser lorsqu'on fait du, du scalping et qui pour moi est la méthode la plus efficace. Euh, lorsqu'on veut avoir euh, rapidement des bons résultats en trading. Et j'ai reçu donc euh, une réponse d'une personne qui me disait que même si on a un taux de réussite de 95% comme ce qu'on peut avoir avec euh, des méthodes de scalping, euh, on peut être perdant. Alors je suis tout à fait d'accord avec euh, cela, donc ce on peut très bien perdre, euh, perdre beaucoup sur un seul trade mais justement donc lorsque vous maîtrisez une bonne méthode de scalping vous allez devoir euh, faire attention justement à ces quelques trades perdants qu'immanquablement vous aurez. Euh, on va parler des, des 5% de trades qui ne seront pas gagnants mais euh, c'est aussi euh, dans ces trades qui ne seront pas gagnants ça peut être des trades où vous serez, vous serez flat donc vous perdrez zéro ou vous perdrez très peu. Donc il faut être très attentif lorsque vous avez une méthode de scalping à faire attention si le marché ne part pas vraiment dans le sens que vous attendiez, qui doit correspondre bien sûr à ce que vous avez appris dans, dans votre méthode avec tous les paramètres des indicateurs qui vous donnent une probabilité de réussite très importante, mais si malgré tout vous vous rendez compte que le marché ne part pas dans le, dans le bon sens, ne cherchez pas des explications et surtout euh, n'attendez pas que le marché euh, se retourne en descendant en rendant votre position négative d'un montant trop important avant de couper. Donc il faut avoir le réflexe de couper assez tôt, mais pas trop vite non plus, parce qu'il peut se passer un moment de latence où le marché ne va pas, si par exemple si vous achetez le marché, il ne va pas partir immédiatement, mais il peut attendre, il peut stagner pendant quelques secondes avant d'enfin partir. Je vous montrerai ça sur un, sur un tableau comme je l'ai fait dans ma vidéo précédente. Mais euh, je pense que vous comprenez bien que euh, ce n'est pas au moment pile où vous allez ouvrir votre position qu'à qu chaque fois le marché va partir. En général c'est assez rapide si vous vous mettez dans les bonnes conditions, si vous avez une bonne volatilité, le marché part rapidement et vous êtes rapidement positif et donc vous pouvez rapidement euh, couper votre position. La personne donc qui me faisait cette remarque me disait aussi, euh, bon si on, si on gagne un, un tick un point euh, par trade, euh, au bout de 10 trades vous n'avez pas beaucoup, vous avez les commissions etc. Oui mais j'ai jamais dit qu'il fallait prendre comme objectif uniquement un point. Donc euh, en général en scalping on va prendre un point si vraiment, la situation est un petit peu euh, dangereuse si on estime qu'en fonction des indicateurs qu'on utilise, donc comme euh, ce que j'utilise moi, vous voyez les indicateurs qui, qui vous disent « bon là on arrive à un moment où il vaut mieux sortir » et il arrive que ce soit lorsque vous êtes euh, même à, à zéro de gain ou à, ou à un, un point ou deux points de gain et là vous vous dites « il vaut peut-être mieux sortir là et je ferai mieux sur, euh, sur le trade précédent ou sur les prochains, prochains trades. Il ne faut pas… Vous fixez simplement euh, un trade d'un point, surtout si vous prenez une position euh, importante, euh, mais euh, vous pouvez gagner 5 euh, points, voire même euh, parfois 10 points, comme je vous le montrais dans, dans la, la vidéo euh, où j'expliquais le taux de réussite. Mais euh, donc Un point, ça va être peu, mais vous pouvez gagner, bien sûr, plusieurs points sur chaque trade. Il faut bien sûr que ça compense les commissions, commissions qui ne sont pas forcément importante euh, lorsque vous choisissez des bons, des bons brokers, donc moi avec mes formations je vous fournis euh, les, les adresses des brokers que, que j'utilise qui ont des, des bonnes commissions faites pour le scalping. Parce que si vous prenez n'importe quel broker, vous n'aurez pas forcément les, les conditions idéales pour arriver à faire euh, des bons gains. Vous avez des brokers qui rajoutent donc euh, au spread, ils rajoutent leurs commissions. Et à ce moment-là, avant de gagner, il vous faut euh, parfois… Euh, 4 ou 5 points avant d'être positif. Donc ce n'est pas ce type de broker qu'on va utiliser lorsqu'on fait du, du scalping. Donc c'est pour cela que je voulais préciser euh, ce point. Euh, il ne faut pas vous limiter à un point, il ne faut pas sortir directement quand, quand vous êtes positif. Il y a un étudiant qui m'avait envoyé ses résultats également, mais il ouvrait un lot. Il ouvrait un lot et dès que c'était positif, euh, il, euh, il coupait sa position et il ne comprenait pas pourquoi. Euh, il n'arrivait pas à, à des bons résultats. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas forcément en sortir immédiatement, mais euh, regardez à quel moment rentrer, mais regardez également à quel moment sortir. Et parfois, vous pouvez attendre euh, d'avoir 5-7 euh, euh, points de, de gain avant de sortir de la position. Donc ce n'est pas, pas systématiquement sortir dès que vous êtes positif qui est la bonne, la bonne méthode. Je vous, je vous montre ça donc. En live dans, dans, mes, dans mes vidéos, dans les vidéos de, de ma formation 3.0, surtout donc en scalping, euh, où vous voyez donc euh, quels indicateurs j'utilise. Et bon, c'est la suite bien sûr de ma, de ma formation 1.0.2.0. Donc, je suis arrivé sur la, la plateforme ProRealTime avec la 3.0 où on trade euh, en TIC. Donc, euh, c'est l'avantage de cette. Euh, de cette plateforme-là, c'est qu'on peut descendre très bas et on a plus d'opportunités et on voit très bien donc à quel moment rentrer comme je vous l'explique dans, dans ma méthode et je vous montre également pourquoi je sors à certains moments et ce n'est pas forcément à, à 10 points que, que je sors systématiquement mais ce n'est pas non plus à 1 point que je sors parce que forcément euh, euh, si vous faites ça, vous n'aurez pas rapidement de bons résultats. Donc il faut que vous ayez une maîtrise d'une méthode qui vous permet de sortir au moment idéal, mais laissez quand même une chance au trade de vous rapporter euh, suffisamment. Et vous aurez donc, euh, si, vous, si vous êtes sur un marché volatile, par exemple le matin, comme le, le DAX ou le mini DAX, eh bien vous verrez que vous avez des, des opportunités, vous avez plein d'opportunités sur, sur une matinée. Donc il n'est pas nécessaire de rester 8 heures devant les écrans pour faire votre journée de trading. Donc c'est une petite mise au point que je voulais faire concernant la méthode de scalping. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on fait 95% de trades gagnants qu'on est tout le temps gagnant, mais il faut arriver à maîtriser justement ces trades perdants de manière à perdre le moins possible sur ces, ces trades-là et que vous ayez donc un, un bénéfice important tous les jours, toutes les semaines et tous les mois lorsque vous maîtrisez bien votre méthode de scalping. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, likez-la si c'est le cas, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Si vous voulez être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo, eh bien vous pouvez cliquer ici en dessous, vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la cloche, ainsi vous serez averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.